Nous allons voir à présent une option lors de l'impression. Je reprends la même étape qu'avant. Si je souhaite envoyer le document, par exemple, qu'aux personnes qui habitent à Nantes. Donc ici nous voyons que nous avons des personnes de Nantes et des personnes de Rosé Il existe un filtre. Et ce filtre permet de sélectionner des options. Donc là, je vais prendre la ville comme et là je vais sélectionner Nantes. Et après tant, nous avons uniquement les plantes qui sont à Nantes. Avec ce filtre il est possible de créer plein d'autres options. Donc là nous avons la ville mais je pourrais rajouter également les personnes qui sont dans, excusez-moi, ici nous avons des adhérents et des membres du CA, donc il est également possible de rajouter le rôle comme membre du CA. Voilà, à présent, nous avons donc uniquement les personnes qui sont à Nantes et qui sont dans le CA. Comme ça, lorsque je fais l'impression du document, si je vais voir dans le document généré, nous avons beaucoup moins de personnes, effectivement, qui correspondent au filtre appliqué.